Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Nous allons démarrer tout de suite. Bien, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vais m'installer. Je travaille à Global Engagement et aussi co facilitatrice du réseau sur les politiques, avec ici d'autres membres du panel qui vont se présenter, et on va entamer la discussion pour cette séance. Vous savez à quel moment vous pouvez intervenir, faire connaître votre point de vue, si vous êtes en ligne ou dans la salle, vous êtes tous les bienvenus. Je m'appelle De Santos, je suis aussi co-facilitatrice de ce Réseau sur les politiques. Merci d'être venu. On va passer à une introduction de ce Réseau sur les politiques. Ensuite, on va vous expliquer ce que cela signifie pour ce qui est de la fragmentation Internet. Ensuite, on va parler des formations que vous proposez. On va donner la parole à la salle. Il y a un bruit de fond qui rend la tâche des interprètes difficile. « Est-ce que vous nous entendez bien ?» demande l'oratrice. Bien. Alors, le réseau sur les politiques qui s'occupe de la fragmentation d'Internet et le résultat d'une proposition qui a été faite par la communauté adressée au MAG, sur la nécessité de réfléchir à cette question. C'est une initiative des parties prenantes, mais nous avons aussi cherché à mettre en place un cadre systématique complet avec des études de cas et essayer de définir de quoi il s'agit et ensuite trouver des solutions éventuel à ce problème Alors, je disais, je vais essayer de répéter cela plus brièvement, ce réseau des politiques sur la fragmentation d'Internet vise à discuter de cette question, voir quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour surmonter cet obstacle. Donc, une explication de cela. Nous avons un groupe multisectoriel qui nous permet de mettre en chantier ce travail et qui travaille tout au long de l'année. On a tenu des webinaires, des discussions avec la communauté Internet pour essayer de mettre en place ce cadre que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà de manière générale ce que j'ai à vous dire. Je vous redonne la parole. Merci, Bruna. Nous voudrions faire une introduction au cadre que nous avons élaboré au cours des derniers mois dans le cadre de ce réseau des politiques. C'est un cadre qui découle de conversations que nous avons tenues avec plusieurs d'entre vous qui avaient participé à ces webinaires, que nous avons mis en place en ligne, ainsi que l'enquête que nous avons publiée également en ligne. Et cela a été motivé par un certain nombre de questions importantes. Définir la fragmentation, comment cela se manifeste ou comment nous avons donné des exemples de ce que l'on entend par fragmentation d'Internet et nous avons présenté cela au cours des webinaires. On leur a demandé, est-ce que vous considérez que c'est une fragmentation Internet, l'interruption d'Internet, est-ce que ça fait partie de... Euh, la fragmentation, bref, on a essayé de comprendre où il y a des traits communs dans cette discussion, parce qu'il y a des perceptions très différentes sur cette question de la fragmentation d'Internet. C'est une discussion qui dure depuis plusieurs années, beaucoup de personnes ont publié des études là-dessus, on discute de cette question, mais ça devient de plus en plus euh, d'actualité au cours des derniers mois, et euh, bien sûr, c'est un domaine qui intéresse le pacte mondial numérique et on va en parler dans les séances du forum et on va essayer de vous faire connaître les points de vue qui se sont exprimés sur la fragmentation d'Internet et on vous encourage bien entendu à intervenir et faire connaître votre point de vue. Alors je voudrais dire un mot sur le cadre que nous n'avons pas mis à l'écran encore. En substance, lors de ces discussions, quand je viens de le dire, sur ce que l'on entend par fragmentation de l'Internet, il y avait deux domaines essentiels qui ont intéressé les uns les autres. Le premier domaine, c'est la fragmentation de l'expérience de l'utilisateur. Et cela, par exemple, peut être le résultat d'une interruption, interruption volontaire de la circulation d'informations, donc euh, perturbation de, du réseau, et puis aussi euh, des mesures politiques qui permettent de bloquer des données euh, qui ne peuvent plus circuler. Un autre exemple aussi, ce sont, et on, dont on a parlé aussi, c'est que la différence principale par rapport aux autres aspects que nous avons identifiés, c'est-à-dire la fragmentation du point de vue technique, c'est-à-dire que la technique peut rester intacte, mais l'expérience indique que la libre circulation de la formation n'est pas une réalité. Ces personnes qui connaissent ce type de mesures que je viens de mentionner confirment cela. Et puis il y a une tendance qui s'accentue à utiliser ces mesures, et on l'a vu dans les politiques, dans les actions, aussi bien des gouvernements que des entreprises commerciales, et cela façonne l'expérience de l'utilisateur d'Internet. Ensuite, nous avons discuté d'autres types de fragmentation dont on parle beaucoup, Certaines n'ont pas encore été connues par tous, mais on en parle il y a une préoccupation autour de cela, à savoir des propositions qui ont été faites pour avoir des noms de domaines alternatifs, des serveurs alternatifs et d'autres actions qui pourraient avoir un impact sur Internet c'est-à-dire relancer euh, l'ordinateur, bloquer euh, un ordinateur. Et hier, on, vu, on l'a vu, c'est que le manque d'interopérabilité peut avoir aussi un, un impact sur la fragmentation d'Internet. Donc il y a des liens entre euh, ces différents aspects que je viens d'évoquer, ces différents aspects de la fragmentation Hein, C'est le contrôle de la circulation euh, des données, ce qui restreint euh, la capacité de l'utilisateur euh, d'avoir accès à l'information en ligne. Mais il y a également euh, cette question de contrôle de l'information et euh, ce point général qui est revenu dans toute une discussion, à savoir la gouvernance d'Internet. Comment s'écarter ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait des discussions liées avec des protocoles, des normes, où l'on élabore ces politiques et que cela peut éclater et ainsi contribuer à des problèmes de connectivité d'interopérabilité que nous connaissons déjà. Et donc, il est important de comprendre que la gouvernance générale de l'Internet a un impact, bien sûr, sur ces deux domaines que je viens d'aborder. Alors, comme je le disais, je vais vous présenter d'autres discussions qui sont tenues cette semaine. Il y avait une session des érosies sur la fragmentation euh, de l'Internet lundi, vous y avez peut-être participé. Un élément que nous aimerions discuter dans ce cadre qui est disponible en ligne, comme on, on vous l'a dit, même si ce n'est pas à l'écran, vous pouvez trouver cela sur la page web de Policy Network. Je vous y renvoie. Alors, il s'agit de savoir si cette mesure, certaines actions euh, constituent une fragmentation de l'Internet. Certains critères ont été discutés, par exemple la durée. Si par exemple il y a une perturbation de l'Internet, si internet disparaît pendant un certain temps, cela a un impact sur certaines personnes et là on peut effectivement considérer qu'il s'agit là d'une fragmentation. Et ensuite, cette expérience de fragmentation peut prendre diffère, différentes manifestations au plan technique par exemple. ou que l'expérience de l'utilisateur euh, peut être identifiée, cernée et à ce moment-là effectivement on peut parler d'éclatement d'Internet. Ça peut vous sembler un peu abstrait tout cela mais il s'agit de proposer quelque chose qui s'appuierait des discussions qui au sein du réseau des politiques et qui nous permettrait de jeter les bases d'une autre discussion pour essayer de ventiler ces éléments de manière plus détaillée et ainsi développer non seulement une compréhension commune du problème, mais aussi faire des propositions de solutions, de recommandations à différents acteurs qui interviennent dans ce domaine pour essayer de régler ces questions. Voilà ce dont nous voulons discuter avec vous ici aujourd'hui, essayer de voir si ce cadre est utile et dans quelle mesure il est, comment l'utiliser. Ensuite, on veut détailler ces différents éléments. Nos intervenants vont nous aider à faire cela. Ensuite, nous aimerions vous entendre comment faire pour approfondir cette discussion avec plusieurs parties prenantes pour qu'elles soient associées à ce débat. Voilà, Bruna, je crois que on va donner la parole à la salle. Peut-être, je vous redonne la parole. Merci. Il faut rappeler peut-être que il s'agit d'une réunion ouverte. Alors, si, donc vous si vous voulez intervenir dans, ce, dans cette discussion, faites-le en ligne. Cela nous permettra d'améliorer la qualité de cette discussion sur la fragmentation. L'idée aujourd'hui est également de recueillir des points de vue là-dessus. Il y a des collègues qui sont en ligne, il y a par exemple une intervenante du ministère des Affaires étrangères au Brésil. Alors dites-nous si vous considérez que ce cadre est utile ou pas. Merci Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné cette occasion d'aborder cette question avec vous. Alors lorsque je me suis posé la question à savoir si ce cadre est utile ou pas, je crois que la réponse qui s'impose, c'est qu'effectivement, oui, ce euh, cadre est utile. Ça nous permet euh, de lancer la discussion, d'échanger de des points de vue là-dessus et aussi euh, de revenir sur certaines questions qui sont encore en souffrance. Une idée qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là c'est l'accent qui est mis sur l'expérience de l'utilisateur qui est une dimension extrêmement importante selon moi dans le rôle de l'Internet c'est un droit humain en fait et puis il y a la dimension sociale et politique des droits humains et il y a une autre dimension importante des droits humains à savoir les droits sociaux, économiques, politiques et l'interindépendance qui existe entre ces différents éléments. C'est une dimension euh, qu'on ne peut pas négliger. Cela est particulièrement important lorsque l'on parle du rôle de l'Internet dans la promotion de ce bien commun, l'intérêt public et euh, l'intérêt des communautés, des collectivités euh, sur le terrain. On l'a vu ici et à la suite de ces discussions de haut niveau qu'il y a eu un appel qui a été lancé par la communauté internationale autour de ces questions, c'est-à-dire essayer de trouver une solution aux problèmes collectifs mondiaux et ainsi contribuer à la promotion des objectifs de développement durable et prévenir par exemple la prochaine pandémie. Lorsqu'on a parlé de cela, il faut nous poser la question suivante. De quel utilisateur s'agit-il ici Est-ce qu'il s'agit de l'utilisateur de la Silicon Valley ou euh, l'utilisateur qui a accès à Internet seulement dans l'école publique Ou est-ce qu'il s'agit des hôpitaux qui sont tributaires des données qu'elles reçoivent Tout cela, c'est extrêmement important à rappeler. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, à savoir, et c'est une question à mon avis significative, dans le cadre de cette approche, c'est-à-dire que cela doit être centré sur l'être humain. Il faut s'appuyer sur les qualités que l'on reconnaît tous, la solidarité surtout, et ça, c'est aussi un aspect de la discussion que nous devons aborder dans la question de l'expérience d'utilisateur et je suis comprendre que l'Internet aujourd'hui a un rôle différent. Il doit être utilisé non seulement pour l'utiliser en tant que tel, mais aussi pour promouvoir des valeurs et trouver ensemble des solutions qui amélioreraient la situation de l'être humain. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes en ligne s'ils veulent intervenir et nous dire ce qu'ils pensent de ce cadre ou si vous voulez ajouter des observations là-dessus. Et puis bien sûr les participants dans la salle, est-ce que vous souhaiteriez intervenir, lever la main s'il vous plaît, est-ce que vous considérez que c'est un cadre intéressant ou est-ce que c'est juste un premier, une première mouture d'un document sur lequel il va falloir travailler Ça, c'est la première version de ce texte. Est-ce que vous considérez euh, que c'est une, une approche intéressante euh, par rapport à ce problème de la fragmentation de l'internet Ce serait bien peut-être d'avoir ce cadre à l'écran. Deuxième ou troisième écran, s'il vous plaît. Cela faciliterait la discussion pour ceux qui sont surtout dans la salle. Yeah, est-ce Muzuga ou Nawal souhaitent intervenir concernant ce cadre Nous allons poursuivre ce débat si vous n'avez pas inter... si vous voulez pas intervenir, mais je voulais juste vous donner cette opportunité de faire part de vos commentaires. Bonjour. Il y a d'autres questions qu'il va falloir aborder, mais déjà plusieurs questions intéressantes ont été posées. De quel utilisateur s'agit-il Par exemple, c'est intéressant d'en parler, comprendre qu'il y a une multitude d'utilisateurs. Alors comment classer ces différentes catégories d'utilisateurs ainsi que les problèmes qu'ils connaissent Comment infiltrer, entre guillemets, ou incorporer sera cela dans le cadre C'est intéressant d'en parler, donc je me réjouis de cette discussion d'aujourd'hui. On essaye de mettre ce diapositive à l'écran. Dans l'intervalle, on pourrait peut-être continuer à discuter de cette question, le temps que ces diapositives se mettent à l'écran. En attendant cela, je voudrais vous présenter Nawal Omar, de ICT Africa, et on va passer à la deuxième question, à savoir... Ces deux domaines les plus importants euh, du cadre expérience de l'utilisateur par rapport à la fragmentation et puis les aspects techniques. On voudrait mieux comprendre cela, on a beaucoup débattu de cela et nous avons voulu soumettre cela au forum sur la gouvernance de l'Internet et vous donner des exemples. Qu'est-ce que cela signifie pour ces deux domaines, la fragmentation alors Omar, vous êtes chercheuse à Cité Africa, j'espère que vous pouvez intervenir, nous dire ce que vous pensez de cela. Nous sommes intéressés par connaître votre point de vue, de votre compréhension, de votre expérience pour ce qui est de l'utilisateur dans le cadre de la fragmentation de l'Internet. Bonjour à tous, merci de m'avoir inclus dans cette discussion. Oui alors, quelques exemples de l'expérience de l'utilisateur en ce qui concerne la fragmentation de l'Internet, je vais vous faire part de mon expérience, de mon point de vue, pour ce qui est de l'interruption euh, de l'Internet, de la censure, des pages qui sont bloquées, etc. Un exemple, par exemple c'est un modèle Internet restreint avec censure, contrôle politique d'Internet, l'architecture qui permet cela. Et également, cela a été utilisé comme un outil pour exercer une pression, c'est-à-dire qu'on a interdit certaines pages sur le Web, on a bloqué certains sites. Et aussi d'autres techniques ont été utilisées pour cibler certains aspects ou interdire la liberté d'information ou obliger Internet de euh, se concentrer sur certains aspects. On l'a vu par exemple au Soudan, en Inde, à Myanmar, où il y a eu des... Les interruptions d'Internet, c'est devenu une pratique courante, ce sont des mesures de censure liées à l'instabilité politique euh, utilisées par des régimes autoritaires, estime l'oratrice. Donc les interruptions ciblées, la fermeture, l'interdiction des réseaux sociaux s'accompagnent d'une crise politique et cela depuis 2018 notamment au Soudan par exemple, et depuis, nous avons connu des euh, fermetures de l'Internet, des blackouts euh, systématiquement euh, pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble des populations. Donc ces perturbations d'Internet, ça durait à un moment donné 68 jours. Ça a été la même chose pour les autres médias, Twitter et d'autres. Et puis, depuis le 21 décembre 2018 jusqu'en 2019, février 26, l'Internet avait été interdit, fermé, interrompu. Donc pendant 36 jours de juin, du 3 juin à la, à la mi-juillet en 2019, nous avons aussi connu des interruptions d'Internet pendant de moins 24 jours en 2021 après le coup d'État et donc c'est une longue histoire, beaucoup d'interruptions, on n'avait plus accès à Internet, on était hors ligne, et cela a frappé euh, toutes euh, les catégories d'utilisateurs, ceux qui travaillent en ligne, ceux qui mènent des études en ligne, ceux qui ont des amis euh, en ligne, etc. Et aussi nous avons euh, connu des fermetures de l'Internet à cause d'examens nationaux dans les écoles, etc. Donc voilà. Si vous voulez euh, voilà la gravité si vous voulez, de ces interruptions d'Internet, leur impact sur les réseaux sociaux.. Donc euh, l'expérience de l'utilisateur en matière de fragmentation de l'Internet doit être prise en ligne de compte. Il s'agit en fait d'un phénomène qui a un impact sur tous les utilisateurs. Alors même si vous avez affaire à un niveau assez faible d'utilisateurs, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire passer des vidéos sur Internet, eh bien je crois qu'il faut protéger ce droit que chacun puisse utiliser Internet à ses fins ou à ses, pour réaliser ses objectifs. Très bien, merci. Merci d'avoir fait, fait connaître ce point de vue et votre expérience. Merci aussi d'avoir donné beaucoup de détails dans ce débat qui a lieu et d'avoir expliqué les différentes possibilités d'interrompre l'Internet et l'impact que cela a peut avoir, ça c'est un aspect de l'expérience de l'utilisateur dans le cadre que nous avons élaboré, c'est quelque chose qu'on reprend et dont on parle souvent, il y a d'autres aspects, on va y revenir peut-être tout à l'heure. J'inviterai Ola Coltman de l'Internet de Society. Alors, Ola, un autre aspect qu'on aborde porte sur la fragmentation. Peut-être que vous pourriez donc nous en dire plus. Que cela signifie-t-il à vos yeux? Je sais qu'on a longuement échangé auparavant. C'est un domaine où l'on gagnerait à échanger davantage pour mieux comprendre, pour comprendre ce qui se passe. Merci à vous. Et merci. Bonjour à tous. Bon après-midi, où que vous soyez sur la planète. Donc. La beauté de l'Internet, c'est que nous voilà tous rassemblés, c'est magnifique. J'aimerais donc m'exprimer du point de vue du document, en examinant ce document qu'on peut parcourir. Nous avons proposé un certain nombre de points sur la fragmentation, mais concernant l'aspect technique. Quand on considère la fragmentation technique, cela nous amène à la notion du noyau public qui est celui de l'Internet. Le document indique que ce noyau public de l'internet n'a pas été universellement défini, c'est une notion qui est parue dans le cadre de plusieurs échanges sur la stabilité cyber au sein des Nations Unies. C'est une notion qui a été établie par un, dans, dans un rapport néerlandais par la commission mondiale sur la stabilité du cyberespace. Donc la définition de cette notion, de cette terminologie, en matière d'infrastructures cryptographiques nécessaires pour incorporer l'Internet à une échelle mondiale. Donc le nommage et le choix de cette étiquette, qu'il s'agisse donc les DNS, la distribution des adresses, à la, à la décentralisation, fait que l'Internet ainsi que l'infrastructure de cryptage soit une infrastructure qui mérite une interopérabilité collective. Il faudrait qu'on compte sur les protocoles communs. Évidemment, il ne s'agit pas de la seule infrastructure, il se peut que dans le cadre des développements techniques, euh, plusieurs infrastructures gagnent en importance. À titre d'exemple, je pense à un grand nombre de sites web aujourd'hui qui vous permettent de choisir donc euh, un grand nombre de, de choix en matière de votre identifiant, qu'il s'agisse Google, de Google, de Facebook ou d'autres. La technologie en coulisses c'est que ce qui est utilisé comme service deviennent une infrastructure pour d'autres services et où sont les frontières, comment est-ce qu'on peut délimiter ces services, ces les, les limites et les frontières entre les câbles avec l'infrastructure de logiciels pour donc mieux définir ces services-là. Si l'on s'intéresse aux exemples qui abondent, j'aimerais porter votre attention sur un, un exemple en particulier qui, qui ressort beaucoup dans ce rapport. Alors, il s'agit du rôle des euh, sociétés Big Tech ou des sociétés importantes technologiques, vous pourriez poser la question de savoir qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec la fragmentation. Il s'agit d'un exemple d'une activité commerciale à long terme possiblement, je dis bien possiblement, qui pourrait impliquer une fragmentation. Le risque ici c'est que l'investissement auprès de ces infrastructures privées pour le transfert, euh, par exemple Google qui construit des câbles afin de transférer les données qu'ils utilisaient auprès de leur centre de données sans utiliser l'internet public. Euh, C'est un exemple du type d'infrastructure et ainsi vous pourriez euh, imaginer un scénario, où il y aurait un sous investissement en matière de transit d'infrastructure notamment du point de vue des plus grands et des prestataires les plus importants en matière de stockage sur les nuages ou le cloud, ceci pourrait éventuellement mener à une fragmentation. Peut-être cette théorie semble farfelue à ce stade, ou peut-être simplement trop théorique, mais on l'aborde parce que la fragmentation peut survenir dans plusieurs scénarios et il faudrait qu'on puisse laisser libre cours à notre imagination. Un autre volet de ce document touche à la coordination de structure de l'Internet. Il s'agit d'une infrastructure décentralisée, la l'infrastructure de principale. Derrière de elle, de toute une hiérarchie organisationnelle indépendante, de donc des organisations indépendantes qui sont propriétaires de leur propre domaine, à proprement parler. Donc, ainsi, ce genre d'architecture, pardon, qui est, complète, qui est indépendante, a une gestion qui est. Par définition, multipartite avec plusieurs parties prenantes. Il est important de ne pas considérer uh, la fragmentation uh, de cette approche multipartite. Par exemple, les, les adresses Internet qui sont distribuées de façon uh, particulière afin que chaque opérateur de réseau puisse disposer d'un ensemble unique d'adresse lui appartenant. Donc cette allocation d'adresse ne devrait pas risquer la fragmentation pour éviter des informations contradictoires qui pourraient mener à des situations assez compliquées, catastrophiques. Voilà un, un exemple parmi d'autres, de fragmentation dans la coordination cette fois-ci pour la gouvernance de l'Internet. Par ailleurs, je pense aussi que la fragmentation de l'Internet techniquement est le dernier aspect de fragmentation qu'on aurait à considérer. Ce sont là des exemples qui ont été cités dans le cadre Auquel on se réfère. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci Olaf. Ceci a été très utile. Nous a donc permis de comprendre ce que l'on entend par fragmentation et les fra fragmentations éventuelles qu'on aurait donc à rencontrer. Vous avez évoqué. L'infrastructure et donc les scénarios dans lesquels on pourrait donc constater des activités commerciales ou autres qui pourraient découler en une fragmentation avec plusieurs impacts, notamment le sous-investissement en matière d'infrastructure de transit. Vous avez également souligné l'importance de garder et de se tenir à un cadre de gouvernance de l'Internet euh, tout en garantissant donc un Internet interopérable. Vous avez donc établi la corrélation entre ces notions-là. Uh, tout en respectant donc l'approche multipartite uh, de cette gouvernance. C'est le moment donc uh, d'ouvrir la salle à débat en cas de commentaires ou de questions. Merci de vous prononcer. Uh, si notamment vous pensez qu'il y a une infra infrastructure manquante ou d'autres exemples uh, à nous faire part pour mieux continuer à comprendre uh, les différents éléments qui ont été évoqués. Il y en a trois notamment. J'aimerais beaucoup avoir votre tour. Donc, merci de lever la main pour prendre la parole, y compris sur le chat, euh, que vous soyez en salle ici ou sur la plateforme Zoom, à vous la parole. Merci. Chital, uh, uh, a priori, est-ce qu'on pourrait peut-être parcourir ce cadre, peut-être le projeter sur l'écran, si vous le souhaitez, avant qu'on en viennent donc à vos réactions sur ce cadre, pourquoi ne pas donc à parcourir ce cadre, il est utile de répéter à nouveau les objectifs principaux ainsi que les conclusions à travers les discussions découlant des plusieurs webinaires auxquels nous avons assisté en, je pense, donc en discutant sur la fragmentation et peut-être aboutir à une définition euh, sans parcourir ce cadre, on pourrait être nuisible. Donc, si l'on entend parler de fragmentation, vous remarquerez que soit ces personnes parlent de des choses qui ont rapport donc à l'expérience des usagers ou encore l'architecture et les erreurs techniques de l'internet ou encore un troisième panier dans lequel on peut donc rassembler la globalité des, des, des discussions au sujet de la fragmentation, portrait sur la gouvernance, donc voilà comment on peut donc, résumé cela, voilà le raisonnement derrière ces discussions euh, sur la fragmentation, il n'est pas tellement question de définir la fragmentation, mais c'est peut-être uh, pour uh, donc uh, faire une synthèse de ce qui ressort des multiples webinaires, et je pense qu'on devrait surtout s'atteler à comment éviter la fragmentation, et pour répondre à la première question de Chital, uh, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, ou est-ce qu'on a tout ce dont on aurait besoin. Donc, chers panélistes, qu'est-ce qui, selon vos définitions de la fragmentation, est-ce que vos définitions puissent correspondre à l'un des paniers entre guillemets que j'ai proposé Les questions suivantes sans doute chercheraient à se pencher sur les corrélations euh, entre les différentes fragmentations et le deuxième volet de la réunion ce matin, euh, Porterait sur uh, ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on trouve derrière ces trois définitions, quelles seraient donc les étapes à suivre uh, et comment okay. éviter ces fragmentations. Merci, j'espère que ceci vous, a, vous aura été uh, utile. Et s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, je vois déjà des mains levées. On va commencer par les trois premières demandes de prise en, de parole. Oui, alors je m'intéresse à l'illustration en face, au graphique, en matière de type de fragmentation. En effet, un certain niveau de, de fragmentation sur l'utilisation de l'usager va forcément impliquer une fragmentation technique, le contraire est aussi vrai, l'inverse est aussi vrai à long terme, il pourrait y avoir des retombées très compliquées. Après, il y a également des fragmentations liées donc à une certaine activité commerciale. je pense que si l'on souhaite donc aborder en détail toute la problématique de la fragmentation, il faudrait qu'on comprenne aussi les notions de protection. Et les, toutes les nuances et les ramifications, il, il s'agit plus d'une pyramide euh, en termes de schéma que ce qu'on a vu. Et les acteurs privés qui décident d'agir d'une façon ou d'une autre commercialement parlant, euh, ceci n'aurait pas les mêmes euh, conséquences. Thank you alors merci, Les personnes, la personne au fond de la salle, on reviendra ensuite à la personne en, au, au centre. Merci de vous présenter. Bonjour, je représente le Centre international pour le droit non lucratif, j'aimerais vous remercier, merci pour cet exposé sur le cadre, j'ai beaucoup réfléchi aux questions de fragmentation, il me semble qu'il y ait des perspectives très divergentes sur ce que l'on peut considérer comme étant une fragmentation, Je pense qu'il y a là donc quelques difficultés. Le cadrage initial manquait au départ. Je pense que cet échange aujourd'hui serait très utile et pourrait donc peaufiner le cadrage. Ma question est la suivante. Merci d'élaborer davantage sur les critères évoqués. Vous avez évoquer la durée et la portée de l'impact, je me demandais le cadre des droits humains qui a été donc utilisé pour considérer la portée des problématiques éventuelles de chaque type de fragmentation, il s'agissait euh, du contenu des échanges et de la réflexion de base Marie, thank you. Happy to answer that. derrière le cadre. Merci, je serais ravi d'y répondre. Une autre question, merci, merci, je m'appelle Abba de l'Éthiopie. je représente donc Global Technical Solutions, merci pour cet événement, le choix de sujet est aussi très pertinent. Maintenant, quand on en vient à éduquer nos usagers, sachez que dans notre contexte ici, les ressources sont assez insuffisantes. Combien de personnes dans cette salle ont accès à Internet Combien d'entre nous dans cette salle l'utilisons de façon active et ainsi de suite et ceci euh, en délant sur les ressources et la consommation adéquate des ressources ou l'utilisation adéquate du moins. Merci, merci d'évoquer l'importance des ressources et de l'usage adéquat à des ressources surtout quand elles sont insuffisantes et ensuite les valeurs qui devraient donc nous guider. Nous avons une question de l'autre côté, on va peut-être répondre aux trois premières avant de continuer ou encore on peut, voilà, je propose qu'on réponde aux trois premières questions. Alors, qui pourrait des panélistes, répondre à la première question, pour commencer, sur l'impact euh, plus général des fragmentations techniques, l'expérience des usagers, est-ce qu'on peut encore parler des corrélations entre les deux, y a-t-il des réactions à ce sujet j'ai une réponse à cette question en matière des droits humains, dans tous les cas. Alors, je la parole au panéliste pour commencer à donner les éléments de réponse. Merci. Je suis très content de faire partie de ce dialogue. Cela souligne davantage l'importance du sujet et l'importance, la valeur de ce cadre. Donc, en écoutant l'ensemble des commentaires et des contributions, si nous devons donc également aborder les maillons faibles sur le rôle collectif pour qu'on puisse changer de paradigme, Il faudrait qu'on commence par accepter notre indépendance radicale en tant qu'une humanité unique. Il y a également deux autres choses tout à fait corrélées. Premièrement, il faudrait qu'on aille au-delà de la coordination, au-delà de, du cadre de coopération. Et il faudrait qu'on tendent vers une coordination encore plus renforcée entre toutes les parties prenantes avec un leadership qui autonomise les autres parties prenantes. Il y a donc là des éléments de coopération renforcés qui prennent encore plus d'importance. Quand on parle de gouvernance de l'Internet, l'aspect technique de l'Internet ne suffit plus surtout quand on a composé avec des éléments d'une grande importance. Il est donc fondamental qu'on puisse atteindre, non seulement le réaliser le, le plein potentiel de l'Internet, mais aussi de pouvoir trouver des solutions aux défis majeurs qui se posent à nous, dont les changements climatiques. Donc, pour en venir à l'infrastructure de l'internet, le cadre en question, en effet, énumère un certain nombre de, de principes. Il y a donc un risque unique qui est qui, qui prend toute son importance, c'est l'aspect du risque juridique. Par exemple, dans l'État de la Californie, il y a donc le risque juridique important dû à la législation propre à cet État, où un seul juge pourrait être à l'issue d'une fragmentation de l'Internet. La communauté ICANN travaille énormément sur les questions donc de responsabilité et interpelle très souvent donc les juridictions. Euh, tant que nous n'avons pas conclu hein, cet exercice, nous allons continuer à encourir les risques juridiques en matière de fragmentation d'Internet. Donc ces trois premiers points, le premier, hein, le besoin d'aller au-delà d'un cadre individualiste mais plutôt passer à un cadre collectif, hein, coopératif et deuxièmement vers une coordination et une coopération renforcée parmi toutes les parties prenantes et troisièmement ce risque juridique qui est lié donc à la juridiction en cours au sein de l'ICAN, merci, merci, merci, cette contribution c'est encore un élément important qu'on rajoute à cet échange ce dont on vous parlez à l'instant, uh, donc, bah donc uh, nous donner encore du fil à retordre pour répondre aux questions uh, jusque là posées. Nous allons continuer à répondre aux deux, aux deux autres questions restantes avant d'écouter le, les autres intervenants. Ce que j'ai entendu plus tôt cette semaine également uh, vient se rajouter à, à ma réponse. Qu'est-ce qu'on entend par... Uh, et types de fragmentation pour pouvoir identifier le moment précis où certaines pratiques pourraient être comprises comme étant des éléments de fragmentation Internet au vu de leur impact. Par exemple, une coupure d'Internet qui durait une heure, disons. C'est un simple exemple pour éclairer davantage l'argument. Est-ce que ceci pourrait être considéré comme une fragmentation ou encore, est-ce qu'il faudrait un autre critère, est-ce qu'il faudrait le critère de la durée de la coupure pour que cet événement puisse être considéré comme fragmentation Ensuite, en matière de des activités commerciales, y a-t-il des, des aspects techniques qu'il faudrait rajouter Donc, Quel est le critère ou quels sont les critères, si on a plusieurs, pour euh, pouvoir définir et jauger euh, quelque chose à considérer comme une fragmentation technique. C'est une question euh, et non pas une réponse, on peut sans doute mieux le formuler, mais l'une des choses qui a été euh, évoquée est que le cadre international des droits humains pourrait nous élucider pour euh, Mieux définir ce qu'on peut considérer une fragmentation de l'internet, surtout du point de vue d'un internet ouvert et interopérable, notamment pour les cadres de gouvernance de l'internet qui a été évoqué et le manque de gouvernance. L'un des webinaires avait également touché à ce sujet sur l'importance de certains critères garantissent donc la sûreté des données donc si l'objectif est le respect de, du droit des usagers on pourrait donc considérer une coupure comme étant une fragmentation de l'internet. c'est un exemple de plus je n'ai mais aucun avis dessus mais c'était un des exemples qui a été évoqué donc merci de répondre aux deux autres questions pour qu'on revienne ensuite à la salle merci Bonjour, j'ai une question portant sur la gouvernance de l'Internet et la coordination. Je me suis penchée sur le document où je lis que sur les problématiques internationales de gouvernance Internet, il y a donc certaines divergences en matière de gouvernance d'un pays à un autre, notamment en fonction des économies et des régions, il y a visiblement une fragmentation de politique quid de la coordination internationale dans ce cas. Merci. Si l'un des panélistes souhaite y répondre, allez-y. Une autre question avant qu'on revienne aux panélistes en ligne. Merci. Alors, mon intervention va être plutôt simple et non pas une question. Est-ce que vous considérez le dark web comme étant une partie de la problématique de fragmentation? Merci. C'est la première fois qu'on ait ce, cette question. Euh, et je sais qu'il y a déjà eu une demande de... Une proposition de réponse pour les questions précédentes. On va peut-être commencer par Olaf. Oui cette dernière question est euh, tout à fait inspirante. Merci pour cette question d'ailleurs. Donc euh, commençons par cette question sur le Darknet. Essentiellement du point de vue d'une infrastructure technique, le Darknet comme on l'appelle, il s'agit donc de ces sites d'information qui ne sont pas donc, situés dans, dans l'Internet dit « commun » et qui utilisent et font appel à des protocoles d'informatique différents. là-dessus il n'y a pas de fragmentation. Maintenant en matière des moteurs de recherche hein, en fonction de la définition de l'infrastructure technique on pourrait euh, argumenter comme quoi il y, a, il y a une fragmentation en matière des moteurs de recherche. Voilà comment je conçois la problématique mais la raison pour laquelle j'ai cherché à prendre la parole pour réagir à une des questions dans le chat Alonas Technique. Je ne sais pas si euh, je n'ai pas écorché son nom. En tout cas, cette participante a posé la question suivante concernant l'introduction des certificats par le gouvernement qui au Kazakhstan Il y a quelques années et il y a deux années. Euh, donc, il y a deux ans en Kazakhstan, et il y a quelques jours en Russie. Donc c'est un signe d'interférence de gouvernement qui euh, est source de fragmentation, et pour en venir à la définition de fragmentation et d'interférence du public euh, au sujet d'Internet, la réponse serait oui, de façon très claire. Voilà comment cela euh, donc, se déroule. Il y a donc des types de certificats en ligne qui sont insérés ou intégrés qui vont donc créer une fragmentation dans l'application qui vont aboutir par vont finir par bloquer euh, l'usage la question est la suivante que faire notre cadre ne propose pas de solution dans ce cas de figure c'est un type de fragmentation qui n'est hein, pas indiqué et qui est très particulier. C'est une façon d'identifier ce qui pourrait donc emmener une fragmentation quelconque, mais le cadre en tant que tel n'apporte pas des éléments de réponse très, très clairs. Ceci pourrait donc. Être, trouver réponse auprès de la coalition mondiale de l'Internet. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres panélistes qui souhaitent intervenir? Non. Bien, je crois qu'on peut passer à la question suivante. Oui, je voulais ajouter un mot. Il y a une question qui a été posée dans le chat. On voulait savoir ce que la famille des Nations Unies peut faire dans le cadre de ce pacte mondial numérique en matière... De fragmentation, je crois que c'est quelque chose qu'on va aborder dans cette deuxième partie de la discussion. Donc, je proposerai qu'aux panélistes, euh, essayent de répondre à cette question. Que peut faire, que peuvent faire les Nations unies là-dessus? Est-ce qu'il y a des mesures, euh, précises qui pourraient être prises et qui intéresseraient la communauté internationale? Merci de cette question qui a été posée par le chat. Je crois que ça va être une des premières priorités pour ce qui est de la gouvernance et de la coopération dans le travail qui nous attend dans le cadre de ce pacte numérique mondial. En effet, je crois que cette question de fragmentation de l'Internet est mentionné euh, explicitement dans le rapport euh, qui a été communiqué par le secrétaire général des nations unies et cette idée euh, que la fragmentation est une réalité est assez différente de ce dont on parle ici d'autre côté il s'agit en fait de la fragmentation de l'information Le fait qu'il nous faut tout faire pour avoir une convergence d'idées, convergence par rapport aux connaissances, éviter le, cloisonne, le cloisonnement, et ça c'est une question qui n'est pas soulevée dans le cadre. Donc je crois qu'il serait très utile pour nous tous que l'on réfléchisse, à cet aspect et que l'on introduit cela dans le cadre qu'on aille au-delà des aspects techniques uniquement de ce problème. Comme l'ont dit certains, cela serait euh, refléterait de manière plus précise la réalité politique. Donc éviter la fragmentation, c'est un point inscrit alors, du jour du forum, réunissez à 10, et c'est une opportunité aussi pour nous de porter des ajustements dans le réseau sur les politiques et ainsi éviter la fragmentation de l'Internet. Merci. Je crois que c'est bien qu'on ait passé déjà aux réponses. Mazouba, je vous redonne la parole. Il y a un responsable des réseaux des droits de l'homme en Afrique. Une question qui vous est posée, c'est que si l'on parle d'approche pour éviter la fragmentation, quelles sont les mesures qui selon vous sont nécessaires de la point de vue des décideurs politiques ou d'autres parties prenantes comment faire pour que cette discussion ait vraiment lieu Merci beaucoup. Oui, je crois que effectivement il faut avoir une approche consolidée, structurée, pour trouver une solution. Il faut aller au-delà de la coordination, il faut parler de coopération, c'est une partie importante de ce débat, on va y revenir. Et on s'est réunis ici justement pour voir comment on peut réagir à cette situation, notamment les entreprises techniques, les gouvernements, les décideurs politiques... On doit reconnaître le rôle que peut jouer l'État pour éviter la fragmentation de l'Internet, éviter les coupures. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, on sait que la guerre Ukraine-Russie a introduit la déglobalisation, une montée du nationalisme, la mise en place d'un modèle autoritaire d'Internet. Et le fait que Internet aujourd'hui est soumis à une surveillance assez sévère, nous le savons tous, et donc on encourage le gouvernement à respecter leurs obligations en matière de droits humains et promouvoir la libre circulation d'informations, considérer que l'accès à Internet est un droit humains, éviter les coupures qui ont euh, nécessairement un impact négatif sur les droits humains, puisque ça interdit l'accès à l'information. Alors, les entreprises techniques ont un rôle à jouer, euh, comme la nôtre, par exemple, il y a 25 milliards d'utilisations d'Internet euh, positives et négatives dans le monde, et ça c'est une responsabilité qui nous incombe, et bien sûr, nous devons faire un travail de promotion, la mise en place d'un Internet ouvert et éviter cette fragmentation. Et pour ce faire, il faut faire en sorte que nos politiques et nos produits soient justement axés sur les droits humains. C'est ce que nous essayons de faire et nous nous sommes engagés à dire quels sont les domaines dans lesquels l'État a un rôle à jouer et par rapport à la discussion euh, que nous avons aujourd'hui, nous voulons avoir une coopération des parties prenantes à l'échelle internationale qui permettrait d'avoir un Internet ouvert. Je pourrais y revenir éventuellement euh, si d'autres questions sont posées euh, dans ce sens. Merci. On a beaucoup parlé euh, des droits humains euh, qui sont au cœur de ce débat. Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Et c'est pourquoi il faut créer, euh, rapprocher notre cadre avec celui des droits humains. Et euh, c'est important de le rappeler parce que ça permet de mieux organiser cette discussion. Ça n'est pas une question uniquement technique qui euh, se pose lorsque l'on parle de fragmentation. Je ne sais pas si les autres panélistes ont quelque chose à ajouter par rapport à cela. Nous avons eu une discussion sur ces réponses, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects que vous souhaiteriez apporter à ce débat. Levez la main si vous souhaitez intervenir. Oui. Je ne sais pas qui est l'orateur. Puisse intervenir Oui, allez-y, je vous en prie. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs les panélistes, je travaille au sein de l'Académie iranienne. Je voudrais dire un mot sur la raison principale qui explique cette fragmentation de l'Internet. Je crois qu'il y a trois raisons principales. La première, c'est une tendance accrue de militarisation, de colonisation d'Internet. Internet est devenu un nouveau champ de bataille, en quelque sorte. Deuxième raison pour cet éclatement d'Internet, c'est des mesures coercitives, unilatérales, dans ce monde numérique. Troisième raison, c'est le manque de coopération dans les plateformes numériques internationales à cause... Euh, des interventions de l'État euh, concernant tel ou tel contenu ou aussi euh, à cause de la cybercriminalité. La solution est de définir Internet comme étant un environnement paisible qui euh, découle d'accords internationaux. Alors quel serait le rôle de l'Organisation des Nations Unies de la famille des Nations Unies, pour faire en sorte que nous ayons un Internet sain, euh, civil, au lieu d'en faire un espace instable et euh, d'un euh, champ de bataille pour les guerres euh, cybernétiques qui sont en cours à l'heure actuelle. Est-ce que tous les États membres ne devraient pas euh, reconnaître cela, à savoir qu'Internet est un bien euh, public euh, paisible et que cela pourrait être une manière de renforcer la confiance que serait la contribution du pacte numérique mondial de ce point de vue. Merci de m'avoir donné la possibilité de poser cette question. Merci. Alors, pour cet aspect à la suite de cette session, l'ONU sera représentée ici. Ils auront l'occasion de revenir là-dessus et de faire connaître l'approche de l'organisation là-dessus. Deux personnes qui demandent la parole sur Zoom, mais nous arrivons aussi au terme de cette session, n'est-ce pas Allez-y. Est-ce que vous m'entendez, dit l'orateur Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer. Je m'appelle Ayalo Asfaw, j'appelle d'Australie et je représente une nouvelle entreprise Alpha Network dans le cadre de l'Association des Éthiopiens en Australie. Nous voulons dire à ce 17e forum que l'unification d'Internet est absolument nécessaire si l'on veut assurer un futur commun. Et tout le monde le sait, Internet et l'internalisation des choses, la virtualisation, la localisation, etc., avec une collectivité inclusive en utilisant des technologies avancées et utiliser toutes les technologies scientifiques qui existent à l'heure actuelle. Ces, ces, ces différentes techniques avec des sigles à non plus finir, euh, je crois que la personne qui est intervenue euh, d'Iran a posé la question, et moi j'aimerais reprendre cela. Je crois que l'Éthiopie est le meilleur exemple des inconvénients et des avantages d'Internet. Nous avons 57 millions d'Éthiopiens qui sont aujourd'hui connectés, et comme l'a rappelé le Premier ministre hier, il a dit avec précision « Internet est venu remettre en cause l'État souverain de l'Éthiopie depuis deux ans. La question que j'aimerais poser est la suivante. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire pour l'avenir Quel est le plan d'action qui est préconisé pour protéger un pays comme le nôtre ou les autres États membres de la désinformation qui circule sur Internet concernant un État souverain et aussi les attaques menées contre les institutions financières. Comme vous le savez, la situation actuelle dans le monde est telle qu'il y a plusieurs euh, guerres monétaires entre l'Est et l'Ouest. Et euh, sur la base de cela que signifie l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour protéger et sécuriser Internet au plan international et éviter la désinformation pour que l'on ait que des produits qui soient pacifiques et qu'ils restent accessibles à tous les citoyens des États membres des Nations Unies. Quel est le plan qui est prévu Je crois que c'est une bonne opportunité qui est offerte à l'Éthiopie. Vous êtes ici, en Éthiopie. Tout le monde connaît l'Éthiopie, les réseaux sociaux, et on sait qu'il y a des fausses nouvelles qui circulent concernant l'Éthiopie. L'Éthiopie d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a six mois. Alors, j'aimerais poser cette question au nom de mon association, de mon réseau. J'aimerais savoir si les Nations Unies ont l'intention de lancer un dialogue international pour établir un texte, par exemple, sur la gouvernance de l'Internet il n'y a pas de plan à l'heure actuelle. Alors, je vous pose la question en tant qu'Éthiopien, en tant que représentant de ma communauté, quelqu'un qui vit en Australie. Au nom du peuple éthiopien, je voudrais vous inviter à comprendre que c'est le droit international qui doit euh, gouverner cela. Je sais que ça existe aux États-Unis et dans d'autres pays. Il n'y a pas encore de droit international, il n'y a que les législations nationales. Alors pourquoi est-ce qu'on attend depuis 17 ans pour ne pas lancer une initiative pour que cela soit inclus dans le droit international Merci de vos commentaires, merci de vos questions, dit l'oratrice. Je crois que l'essentiel de la discussion... Euh que l'on mène aujourd'hui à euh, un rapport avec la coopération internationale Comment se retrouver autour d'une même table et essayer de régler les problèmes qui ont été évoqués ici Cela fait partie de notre débat. Il y a une autre question euh, à distance. Alors, je demanderai peut-être à nos panélistes de répondre à certaines de ces questions sur le chat. Je voulais juste signaler que nous avons euh, pris connaissance de votre question. Merci. Pour ces dernières minutes, nous aimerions vous demander en présentiel et en ligne quelles sont les mesures euh, qui doivent être prises, que peuvent faire les parties prenantes pour éviter l'éclatement d'Internet. Et pour protéger et promouvoir la libre circulation de l'information. Et ensuite, on pourra continuer à travailler en tenant compte du cadre pour ce qui est de l'année prochaine. Ça, c'est une première question. Ensuite, si vous avez des remarques à faire concernant les mesures à venir pour ce qui est du réseau des politiques et comment organiser ce dialogue. Voilà deux questions qui. Euh nous permettrait de passer à l'étape suivante des commentaires ou si vous avez un point de vue à partager. Levez la main, s'il vous plaît. Pas dans la salle, en ligne alors Non. Il y a un intervenant ici. Bien, merci. Merci. Merci de cette précision. Je suis euh, du Sénégal. Il y a une idée qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure. Si la fragmentation, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est juste une idée, un concept Si c'est un concept que l'on veut traduire en réalité, eh bien cela aura un impact sur... Euh, différents aspects de la société. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort Écoutez, je ne sais pas si le moment n'est pas venu maintenant euh, de passer à des actions euh, sérieuses, réelles et l'impact que cela peut avoir sur les droits numériques dit l'oratrice. Oui Activez votre son, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez, dit l'orateur Je suis ambassadeur des jeunes pour ISOC. Alors, selon la structure qui a été créée pour cette réunion, je me rends compte que certaines idées proposées par les organisateurs restent ambiguës. Lorsqu'on parle de redevabilité, par exemple, eh bien, il s'agit de voir comment tel ou tel comportement peut limiter ou euh, encourager la fragmentation, parce qu'il y a des comportements euh, tels que la lutte contre la cybercriminalité, la discrimination, euh, qui sont liés à ces questions. Alors, lorsque l'on parle de fragmentation, peut-être qu'à l'avenir, on, on pourrait aussi déterminer ce qui ne fait pas partie de la fragmentation à l'avenir, surtout lorsque... Euh, L'on parle de euh, la lutte contre la cybercriminalité ou la discrimination. Je ne crois pas que cela euh, fait partie de la fragmentation. C'est ce que je voulais dire, merci. Oui, je crois que c'est utile ce que vous venez de dire, savoir ce qui est, fait partie euh, de la fragmentation, ce qui ne l'est pas. D'autres détails sur le travail du réseau des politiques, comment aller de l'avant, des propositions Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Alors, je voudrais revenir sur la question qui vient d'être posée. En effet, il y a certaines activités dans l'espace numérique qui peuvent avoir des conséquences sur la fragmentation ou euh, devenir un moteur de la fragmentation. Mais c'est inévitable, je crois, le fait que vous avez dans un pays une, euh, un organisme qui vérifie les faits, et qui décide que tel ou tel contenu est inapproprié, ça peut effectivement créer un risque de fragmentation. Mais je crois qu'il y a d'autres moyens peut-être de maîtriser ce risque de fragmentation. Il ne s'agit pas d'un aspect technique seulement. Je crois qu'il serait utile de définir la fragmentation en excluant les aspects qui n'ont rien à voir avec la fragmentation. Mais en même temps, euh, éviter de dire « voilà, je n'aime pas cela, donc c'est de la fragmentation », ainsi de suite. À la suite de ce que je viens d'entendre j'ai le sentiment que c'est, en fait, la définition de l'utilisateur qui est la plus importante. Certaines interventions qui ont été faites ici parlent de blocage, par exemple, de contenu. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on sait et qui se passe depuis toujours dans les réseaux sociaux et ailleurs. Donc il faut peut-être nuancer tout cela. Alors, si vous avez des idées là-dessus, une contribution à faire, euh, ça serait euh, bien reçu parce qu'effectivement, on aimerait savoir euh, et cerner le problème en tant que tel. Rapidement, les commentaires euh, des participants en ligne, ensuite, on conclura. Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. On a posé ma question tout à l'heure. Et à la suite de ce qui vient d'être dit tout de suite, la question que j'aimerais poser aux panélistes, c'est est-ce que le cadre euh, tient compte des mesures extraterritoriales qui s'appliquent Vous avez par exemple des blocages de contenu euh, qui euh, sont incompatibles avec euh, les principes des droits humains. Donc il y a une certaine perte qui euh, est constatée. Donc il y a des questions qui découlent de cela. Est-ce que la fragmentation euh, doit être euh, comparée à un idéal de ce que devrait être l'Internet ou plutôt euh, dire que c'est euh, ce que l'on souhaite euh, dans le monde réel en fait Merci. Je crois que quelqu'un a encore demandé la parole. Oui, merci. Je voudrais faire un commentaire ou apporter une précision concernant cette fragmentation de l'Internet avec les technologies les plus avancées. Je crois qu'il faut examiner cette question à l'avenir et ça nous permettrait d'avoir un impact sur cette technologie, la libre circulation de l'information et des données parce que cela pourrait aussi euh, aggraver l'injustice dans euh, ce domaine et donc peut-être il faut examiner ces euh, technologies et voir comment ces technologies ne sont pas à la portée de certains pays ou de certaines régions. Donc, je crois qu'il est important qu'effectivement, on tienne compte de l'impact que cela peut avoir sur la libre circulation des données et comment cela pourrait avoir un impact sur les technologies telles que le big data ou l'intelligence artificielle, si la fragmentation continue, eh bien beaucoup de personnes seront exclues. Merci. Merci d'avoir soulevé cet aspect. La fragmentation peut effectivement exclure Certaines catégories de personnes ont un impact sur le développement, beaucoup d'impact d'ailleurs. On a parlé des droits humains tout à l'heure. Ça n'est qu'un des aspects de l'impact de la fragmentation. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes préoccupés et que nous sommes engagés à surmonter ces difficultés et une mesure dans ce sens, c'est de mieux comprendre le point de vue des uns et des autres. J'espère que le cadre sera utile de ce point de vue. Et Nous avons l'intention de poursuivre ce débat, entrer dans tous les détails, ce qui est accepté, ce qui n'est pas acceptable dans chaque domaine, voir quels sont les critères, quels sont les éléments qui euh, pourraient euh, être les points qui détermineraient s'il y a fragmentation ou pas. Et ça peut faire l'objet aussi d'une recommandation à la communauté internationale, aux parties prenantes, pour essayer d'éviter la fragmentation de l'Internet. Et euh, une possibilité, c'est le pacte numérique mondial. Voilà. Sur ces quelques mots, je... Oui Je voulais juste signaler que c'est un premier euh, débat entre euh, ce projet de cadre et le forum. Tous les commentaires sont les bienvenus. Si vous avez euh, des idées à proposer ou si vous voulez apporter des nuances, vous avez la possibilité de le faire. Je vous invite à vous rendre. Euh, sur le site web de l'IGF où vous pouvez faire connaître vos idées et vos propositions. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais dire que le, le projet de cadre existe et le, le forum va se réunir l'année prochaine. On pourrait commencer avec ce cadre pour aborder beaucoup de ces questions qui ont été évoquées aujourd'hui et avoir une discussion plus ciblée, plus détaillée dans le cadre de ce projet de texte. Je voudrais aussi vous dire que nous souhaitons obtenir des contributions, des commentaires, le cadre lui-même, mais aussi dans le résumé de ces réunions qui figure encore une fois sur le site internet avec un formulaire Google Simple, où vous pouvez faire connaître votre point de vue euh, sur euh, le cadre de manière générale ou euh, l'un des trois éléments qui ont été mentionnés au cours des travaux. Merci à tous, merci à tous d'être venus. Je vous encourage tous à revenir à la session principale sur la fragmentation dans une quinzaine de minutes, 11h15, où on va revenir sur cette discussion. J'espère vous revoir tous tout à l'heure. Merci aux panélistes, merci aux participants dans la salle. Merci.